pas peur de jouer. Ose aller toucher les dieux. Ose aller toucher le pouvoir des dieux qui est créer de la matière en direct, créer une histoire en direct. Ton regard crée la matière. Et c'est beau. Et c'est étincelant, c'est brillant. C'est brillant, génie. Pas le génie. Hein. Intellectuel ou quoi que ce soit. Hein. Un génie qui dépasse notre intellect. Parce que tu as capté des trucs que personne d'entre nous n'a capté encore. N'aie pas peur de te détruire pour reconstruire. Ce qui... Ce qui ça c'est totalement fonctionnel ce que, ce que je t'ai dit chez toi. Mais ce qui vient foutre la merde, ce qui est dysfonctionnel c'est ça me fait une espèce d'avant en arrière. Ça fait vraiment une, une espèce de balancier. Comme quelque chose qui avance et recule, avance et recule. Et qui... ah ouais, ça. Tu ne prends pas assez le temps de goûter à l'expérience. De goûter à la manifestation concrète. Et d'aller même passer euh, dans, au sein de cette scène de spectateur à acteur. Ok. Euh, quand est-ce que tu contribues Elle est où ta contribution Il y a quelque chose que tu fuis plus en profondeur derrière cette question. Parce que tu n'aurais pas cette espèce de. de tu ne serais pas aussi timoré concernant ce que je viens de te dire, concernant ta qualité, si tu savais pourquoi tu fais les choses dans la vie si tu savais qui te guide réellement, si tu savais quel regard est posé sur toi maintenant, et que tu l'écoutais à chaque instant, quand est-ce que tu vas arrêter de te boucher les oreilles Es-tu réellement présent à toi Et en fait, la réponse est non. Pourquoi tu n'es pas présent à toi Parce que tu te bouches les oreilles il est temps... enfin, cette phrase me revient en tête à « commence à contribuer à quelque chose », commence à initier quelque chose. Tu regardes la vie, en fait, ça vient de ce que tu me décris, hein. ça vient de quelque chose qui regarde la vie de Nayan. Mais quand est-ce que Nayan a son rôle à jouer dans la vie Quand est-ce que cette conscience rentre dans le personnage c'est comme si tu étais un spectateur d'un film que tu kiffes parce que c'est toi qui l'as créé. Et pendant le film, tu es là à regarder tes SMS, à téléphoner à ta femme. Non, pose ton téléphone et commence à t'immerger pleinement dans le film, à te mettre à chacun des personnages. Il est temps de te mettre à l'action. C'était un moyen de te percher chez toi. Ça t'apporte des... En fait, des, ress... des ressources, mais maintenant, les bénéfices secondaires ne sont plus assez puissants pour te, pour te satisfaire. vraiment. Il y a quelque chose de tes besoins qui n'est pas vraiment respecté là-dedans. Est-ce euh, que je peux aller plus en profondeur euh, Non, ok. Après... Après, ça switch sur le groupe. Alors, pour le groupe... Qu'est-ce que la structure de, Ra, de Nayan nous renvoie Ouais, on est des aventuriers. On est des aventuriers. On veut... On veut briller. Ah, pas tout à fait. C'est pas totalement on veut briller. Il y a une notion de... On veut se lier vraiment à l'autre. On veut voir à quel point on a de l'effet sur l'autre. Comme... Une jeune fille et un jeune homme essaieraient de séduire l'autre. C'est un peu cette idée-là. C'est... Qu'est-ce qui nous empêche de, de mettre ça en place D'ailleurs. On fuit... On fuit le fait d'être maltraité. On se pense des enfants maudits. On regarde tout le temps les trucs qui nous... Ah, d'accord. Il y a plusieurs points de vue. Euh, Soit on s'enferme dans une bulle illusoire de « je suis un ange, je suis pur, je suis le grand tout ». Et on se nie, on nie notre individualité. Soit on se concentre uniquement sur ce qui ne va pas dans notre individualité et on se coupe de notre, de notre lumière. J'ai envie d'appeler ça comme ça. Et, et ça, ça, ça revient à... C'est quoi l'origine de ça Quand est-ce qu'on se dit « je t'aime » en fait Quand est-ce qu'on se dit « je t'aime » Quand est-ce qu'on... Prends soin de soi. Quand est-ce qu'on arrête de vouloir chercher des choses à régler en nous On cherche à tâtons des choses alors qu'on connaît le chemin. Ce qui nous détourne de ce que l'on veut vraiment faire, de notre besoin, de notre place. On est en plein jour, dans une belle forêt, on ferme les yeux, on se met un bandeau et on se plaint qu'il fasse sombre. Retirons ce bandeau, ouvrons les yeux sur qui nous sommes, sur quel est l'état de notre société, de notre famille, de notre communauté, de notre travail. Sans détour, sans vouloir, sans, vou sans vouloir d'excuses, sans, sans, sans dire des excuses ou quoi que ce soit d'autre. Et ça, ça nous fait peur parce qu'on on touche du doigt un peu trop euh, le cynisme et le désespoir. Et on s'épuise à vouloir rester positif encore et, encore et encore et encore et encore et encore. Voilà. Merci pour ta question, Diane. Bien.